Bonjour, un petit tuto aujourd'hui sur le chant et la technique vocale avec un thème que moi je place toujours en troisième position, le thème s'appelle la diction. Thème numéro 1, respiration, thème numéro 2, placement de la voix, thème numéro 3, la diction. Tout est lié hein, respiration, placement, diction. Le but étant de gagner un petit peu de mobilité au niveau des muscles qui sont ici, qui sont assez peu habitués à travailler dans la rapidité et pour certains muscles, pas habitués du tout à être sollicités. Ça va vous aider pour les chansons rapides, parfois on croit que le bug, il est de là, et en fait, non, c'est les muscles qui bug et qui bloquent. Donc euh, des fois, ça peut faire des petits ralentissements ou parfois même des cafouillages. Deuxième fonction, ça va être également de libérer un petit peu les espaces ici, placement de la langue, ouverture de la bouche. Donc ces petits exercices sont simples, drôles à faire, pas très compliqués. Par contre, l'idéal, c'est de les faire un petit peu dans la répétition tous les jours, pour sentir un petit peu ses muscles se chauffer, se réchauffer. C'est signe que du coup vous avez bien travaillé et vous sollicitez ces muscles. Donc c'est plutôt un, un bon signe. Alors premier exercice, je prends une note. Pas, petit, pot, petit, pas, petit, pot, petit, pas, petit, pot, petit, pas, petit, pot. Assez simple, vous le faites assez lentement au départ, ne cherchez pas à accélérer trop vite. Changez les notes petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas et au fur et à mesure vous accélérez seulement quand vous commencez à être à l'aise ne cherchez pas à aller trop vite le but à terme c'est d'avoir presque finalement la bouche qui vient toute seule faire petit petit pas petit pas petit pas c'est juste le peu le te le peu le te en cherchant toujours à diriger le son bien devant. Je continue, un autre petit exercice aussi assez sympa à faire. Je ne mange pas de ce pain, non, ne mange pas de ce pain-ci, ne mange pas de ce pain-là. Je ne mange pas de ce pain, non, ne mange pas de ce pain-ci, ne mange pas de ce pain-là. Je vous invite à le retenir plutôt en mémoire auditive plutôt que visuelle. Euh, pourquoi Parce qu'il y a une petite euh, démarche un peu rythmique dans la manière de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 Exagérer vers l'arrière, plus vous allez perdre du temps et moins vous allez être efficace c'est un petit peu le contraire de ce qu'on aurait tendance à faire quand on veut surarticuler on a tendance à ouvrir beaucoup, non cherchez au contraire à gagner en, en temps et en rapidité en vous concentrant sur euh, un axe devant un axe de son devant troisième petit exercice assez sympa également aussi Chaffard Junior Jardine en jogging jaune Chaffard Junior Phrase. toujours pareil, je préfère que vous la reteniez plutôt à l'oreille, qu'elle devienne un peu musicale, Jafar Junior jardin en jogging jaune, donc on est sur les sons J, Jafar Junior Jardine en jogging jaune, euh, deux fois je répète cette phrase, par contre je place un petit accent euh, pas au même endroit, sur la première phrase, Jafar Junior Jardine en jogging jaune, j'accentue le jardin, le hymne de jardine, deuxième phrase, Jafar Junior Jardine en jogging jaune, je n'accentue pas le in de jardin, mais j'accentue le jaune. Je monte la note sur le jaune. Le dernier mot. J'enchaîne. Je peux l'harmoniser. Et vous accélérez. pareil, toujours gagner de la mobilité, de la rapidité au niveau de ses muscles. Exercice 4, exercice qui raconte une petite histoire. Tadori, tadora, tadori tentant, tadora tenté, tadori tentant, tenta, tadora tenté. Donc la petite histoire, un tadri, un tadra, un tadri qui est tentant, un tadra qui est tenté par le riz, un tadori tentant, tenta, le verbe, le tadora qui été tenté par le riz. Je vous le fais ça va être d'accélérer, mais allez-y tranquillement. Pour ceux qui sont à l'aise, cherchez tout de suite à l'harmoniser, c'est-à-dire faire une note, euh, ça sera l'objet d'un prochain tuto, mais en tout cas ça sera de trouver une note qui s'harmonise bien avec votre fondamentale, avec votre lead. cherchez l'accélération. Je reviens sur lit. Cherchez l'accélération jusqu'au cafouillage, ça va être votre zone un petit peu de limite. Progressivement, mais en tout cas c'est l'objectif à atteindre. Pensez toujours devant, c'est ce que je vous disais. Cherchez toujours à être devant, pas dans l'ouverture trop sur l'arrière. On centralise le son devant.